Salutations, ici Davy, web entrepreneur et blogueur sur tonwebmarketing.fr et je voudrais réagir dans cette vidéo au sujet d'une raison qui fait que beaucoup de gens n'osent pas se lancer, n'osent pas démarrer leur projet ou alors ils ont du mal à vendre et à gagner de l'argent avec leur activité. Alors il faut savoir que c'est le cas de, de beaucoup de monde et c'est peut-être le vôtre lorsque l'on est entrepreneur c'est parce qu'on aime avant tout créer et résoudre des problèmes mais beaucoup ne sont pas des vendeurs nés ou n'ont pas la fibre commerciale et très souvent euh, certaines personnes n'osent pas vendre, euh, ont peur de vendre leurs produits trop cher ou alors de vendre leurs services. Alors, il y a une raison, et ce n'est pas la seule raison, mais euh, elle fait partie des raisons qui m'ont freiné à mes débuts. Lorsque l'on vient d'un milieu modeste ou alors que l'on est habitué au monde du salariat, on se crée souvent des a priori comme quoi euh, l'argent c'est mauvais ou alors il n'y a pas assez d'argent pour, pour tout le monde ou bien il y a tant de personnes qui galèrent pour, pour gagner leur vie et c'est révoltant de voir des gens gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, voire plusieurs millions d'euros par an. Donc voilà, ça peut être encore des, des phrases comme euh, « l'argent ne fait pas le bonheur ». Voilà, bref, vous avez compris l'idée. Euh, et une chose primordiale à savoir, c'est que l'argent n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas un gâteau à partager, mais il y en a en abondance et largement assez pour tout le monde, euh, pour ceux qui se donnent les moyens d'aller le chercher. Si vous pensez de cette manière, alors vous euh, vous n'allez pas vous sentir à l'aise avec le fait de gagner de l'argent grâce à nos web entreprises. L'idée c'est que euh, l'argent ne fait que décupler qui vous êtes vraiment. C'est une idée que j'ai retenue du livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harve Aker et qui a changé ma vision des choses au sujet de l'argent. Si vous êtes de nature généreuse, vous serez alors encore plus généreux. Si par contre vous êtes plutôt dépensier ou radin, alors vous le serez encore plus également. En clair, avoir plus d'argent ne va pas changer qui vous êtes, ça ne va pas vous rendre mauvais ou plus aigri. Vous serez exactement la même personne, mais à la puissance 3, 5 ou 10. Donc le principe, c'est de ne pas vous freiner à vous gagner une certaine quantité d'argent, car vous avez été éduqué avec l'idée que les gens avec de l'argent étaient tous malhonnêtes, mais au contraire, de travailler à avoir cette personnalité que vous souhaitez avoir, et l'argent ne fera que démultiplier cette personnalité. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, alors je sais que ça n'a rien à voir avec le web marketing en général, mais euh, parfois un entrepreneur n'est pas seulement bloqué par les aspects extérieurs, euh, la technique ou la stratégie, il s'agit tout simplement de blocage interne et absolument tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés ont au moins euh, une fois fait des modifications internes par rapport à leur éducation. Pour voir aller de l'avant dans leur projet, c'est indispensable de euh, travailler sur soi-même. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez regarder d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous retrouve très bientôt sur tonwebmarketing.fr.